Salut tout le monde, c'est Willman, content de vous voir. Aujourd'hui, on fait une vidéo de la SQDC, attendue euh, par plusieurs. Le Daily Special Indica d'Aurora. Un produit mélangé, un produit vraiment pas dispendieux. Euh, très fort la compétition pour euh, le bas de gamme. Mais justement, on a vu qu'avec le Daily Special Setiva, dans une vidéo précédente, que c'est pas du bas de gamme tant que ça. On a été agréablement surpris euh, en découvrant le OG Melon, un Sativa d'Aurora, qui se retrouvait à l'intérieur du Daily Special Sativa. Euh, quand on parle de cocotte, tricôme, euh, humidité, euh, le look, hein, on, le look, la grosseur. On n'avait rien à dire pour le Daily Special, puis le non Daily Special spécial du jour, mais je trouve que ça va vraiment, euh, vraiment avec. C'est vraiment un spécial qu'on a, parce que le O.G. Melon qu'on a retrouvé là-dedans, je pense qu'avoir un O.G. Melon original, j'aurais pas été capable de, de voir la différence. Euh, quand on compare avec les autres concurrents, le Re-Up de Namasté, Hein, les produits qu'on ne voit plus maintenant, la SQDC, qui sont disparus de la marque, hein, qui étaient 15,70$, 16,50$. On voyait peut-être une petite différence dans la qualité du produit re à comparer à Namasté. Là, hein? Vous savez que Namasté, c'est un peu le haut de gamme de ZENABIS. Reup appartient à Zenabis, Namasté appartient à Zenabis. Re up bas de gamme, Namaste régulier. Puis on voyait que un petit, il y avait une petite différence, même si c'était la même, la même affaire qu'il y avait dans le pot. Ici, euh, quand on regarde la SQDC, le nombre d'indicats qu'il y a avec Aurora, il y a le MK Ultra et le LA Confidential. Euh, il y a plusieurs personnes qui se sont procurées ce produit-ci. Et puis, ils m'ont dit qu'est-ce qu'ils pensent qui est à l'intérieur. Ils m'ont tout dit que c'était du LA Confidential. Moi, j'ai aimé le LA Confidential d'Aurora. J'ai essayé ça au début de la légalisation. Aurora avait beaucoup de produits sur les tablettes, comme on dit. Donc, j'ai eu la chance d'essayer ce produit-là. Quand on clique ici là, euh, sur le LA Confidential, en espérant que c'est ça, euh, en 12 et 23 de THC, et puis quand on regarde la description du Daily Special entre 15 et 21, 6% de différence. Donc, est-ce que le LA Confidential a 22-23% de THC, ils mettent ça seulement pour le LA Confidential. Donc ici, peut-être qu'on a le main, la même main qualité avec le THC peut-être inférieur. Pourtant, le LA Confidential... Il peut être aussi bas que 13. 12. Et puis ça ici nous garantit du 15. Minimum, minimum. Je sais pas, le MK Ultra, je pense que je ne l'avais pas trop trop aimé. Tout le monde me dit que le MK Ultra, on est supposé d'avoir un petit goût de diesel gazé. Je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas découvert avec le MK Ultra. c'est terreux boisé. Euh. J'ai pas été. Ah non, je me. Excusez, excusez, excusez. Excusez, je me trompe avec le Sensei Star. Il n'y avait pas le Sensei Star avec Aurora. Il y a seulement deux Indicas avec Aurora. MK Ultra elle les Est-ce qu'il manque. Est-ce qu'il manque un, un Indica? En tout cas, on va ouvrir ça. Hein, on sait qu'on a appelé euh, Aurora euh, pour savoir si on pouvait savoir la variété qu'il y avait à l'intérieur. Il n'a pas été capable, même avec le numéro de série. Est-ce qu'aujourd'hui c'est arrangé? Ou est-ce qu'ils ne veulent pas nous le dire, tout simplement. Taux THC, ici, euh, 17.5. On va ouvrir ça ensemble. sur le ciel du Québec, en bleu. On va ouvrir ça. Quand on regarde ici, là, sur le, le, le site Internet, on ne peut pas voir les terpènes. On ne peut pas voir les terpènes parce que, jamais les mêmes terpènes qu'à l'intérieur parce que c'est jamais la même variété à chaque production il change de variété fait que peut-être la prochaine fois ça va être le mk ultra euh, ok on va ouvrir ça ensemble daily special indica oh non Vous êtes sûr que c'est le Lake Confidential ça? J'aime pas trop l'odeur. Je pense que c'est le MK Ultra. Avez-vous la même date que moi? La date d'emballage. Ça a berne pour les lunettes. Vraiment. Euh, on voit beaucoup plus avec ça qu'avec la loupe. C'est vraiment incroyable comme qualité là, euh, Les lunettes que tu m'as envoyées. Lumière LED. Le, le cannabis, est, il est beau. C'est ça, là, En plus, le prix, là, c'est 17,80. Il y a seulement un produit moins cher que ça, si je ne me trompe pas. Euh, seulement un produit en 3,5 qui est moins cher que le Daily Special. Vraiment très intéressant. Euh, pas de feuilles. C'est, c'est. Moi, je te le dis, là. C'est incroyable. C'est incroyable le Daily Special. C'est incroyable. Ils vont tout ramasser Aurora avec ça. Euh, là, ce que je veux savoir, c'est les produits en, en ordre 300 pour savoir c'est quel produit qui est moins cher là, que 17 et 80. Euh, J'ai regardé hier, là, il y en a seulement un. Je vais mettre ça en 3.5 seulement. Des fois, on se demande, euh, hey, il y a un nouveau euh, produit en cannabis séché sur le site de la SQDC, puis on ne le trouve pas. Mais des fois, c'est parce qu'il rajoute un produit en 1 gramme ou un produit qui est seulement en 7 grammes. Souvent, on, on regarde tous les produits, mais euh, des fois, c'est juste le, le, le format. Il rajoute un format à une variété qui est déjà existante. Hey, si tu viens dit, ça. Donc, euh, écoutez, c'est 17,80. Pour le Daily Special, Sativa, Daily Special Indica. Et après le 17,80, c'est 10 sous de plus pour le produit qui s'appelle 3,5. Hein? On, on sait que ça porte à, à confusion. Hein? Le produit qui s'appelle 3,5 et puis euh, la marque de commerce, c'est la Batch. Hein, ça, ça fait québécois, c'est marketing, mais c'est difficile à, à, à, à, à l'utiliser. Hein? Hey, T'as-tu acheté le 3,5? Non, ça faisait un 3,5. Non, non. T'as-tu acheté un 3,5 du produit 3,5? C'est tough, c'est tough. Euh, variété mélangée, puis ça c'était le High Park Tillery qui font la batch. 10 sous de plus. Donc, vraiment, Aurora, là, 10 sous de moins. Et puis, il y a un produit qu'on connaît pas avec Winman. Il est apparu la semaine dernière. C'est le produit mélangé à 48 Nord. 48 Nord, là, la compagnie que le gars du Cirque du Soleil, là, il avait mis un petit peu d'argent dedans. Puis là, il s'est retiré, hein, de 48 Nord. On parle ici, là. Vous savez de qui je parle, Merde! Euh, le gars du cercle du soleil, qui a vendu le cercle du soleil. tout bad. Fleur du jour, 17,50. Donc, euh, 30 sous le moins que 17,80. Donc, ça joue vraiment le 17,50, 17,80, 17,90. C'est les produits les moins chers. Et ensuite, on tombe à 1, 2, 3. <coughs> 3 produits à 18,50. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de produits quand même en bas de 20$ à la SQDC. On peut quand même trouver, là... Euh, un produit qui nous convient. Daily Special, vraiment impressionnant pour la qualité. On le dit, 17,50... Je le dis, je les yeux de proche, mon homme. 17,50 de THC. Les terpènes, on ne sait pas parce que la variété, ça change tout le temps. Puis la date d'emballage, le 23 janvier. Donc, si t'as le 23 janvier, ben, on fume la même affaire. On va mettre une photo sur euh, Instagram. Le lien est en bas dans la description. Weed Indica Man. Alright. Grinder. Et voilà. Il colle, il colle. C'est assez résineux. C'est... Ça serait peut-être bon à, à presser. Il y a même des belles couleurs le cannabis. Euh... Je suis vraiment impressionné. Vraiment impressionné. Euh... C'est quasiment là... Euh... On va reprendre les lunettes à Benoît. Elles sont, euh... sont trop bonnes ces lunettes-là. Ok, je on ne virera pas fou. Là. Je pensais qu'il y a des petites taches de mauve, là, mais euh, je pense que c'est les lunettes là, qui, font, qui font me voir du bon. C'est une joke. Mais sérieusement, euh, très bien. Très, très, très, très bien. Là, euh, la compagnie qui s'appelle Dubon, hein, déposée à 25$, là, ça ne va même pas ça. Là. Parfait. Papier raw pour euh, l'occasion. En ce cas les gars ils étaient convaincus que c'était du LA Confidential. Il me semble que le LA Confidential, j'avais aimé ça. Puis le MK Ultra, il me semble que j'avais pas aimé ça. Puis il me semble que celui-là.. Euh, je pense que c'est celui que j'aime pas. Donc le MK Ultra.. Tu ce tu le trop, ou le Sensi Star? Qu Est-ce que vous avez un goût gazi? Un goût diesel ou les deux? Parfait. Hey, Aurora à la bourse, hein? ça va très mal. Euh, L'action, je pense qu'elle est à environ là, 1$. 1$. On va vous dire ça là précisément. L'action est à 1$ et 3 sous. Et puis, euh, pour acheter des actions d'Aurora, hein, des actions, c'est quoi, c'est une partie de la compagnie. Hein, si vous mettez là, 100$ dans la compagnie, ben vous avez à peu une centaine de briques qui vous appartient à vous. Là. Vous êtes vraiment le propriétaire de ça. Donc, euh, si vous mettez 500$ dans la compagnie, ben, la porte d'entrée où la porte des toilettes vous appartient. Euh, C'est sûr qu'à 500$, la porte est quand même assez dispendieuse. Mais euh, ils sont aussi à la bourse de Toronto et de New York. Donc, euh, si tu es un Américain et tu regardes euh, les actions qui sont à la bourse de New York, mais tu vas voir Aurora, puis tu vas pouvoir acheter des actions euh, d'une compagnie de cannabis au Canada qui est Aurora mais là l'affaire que je veux te dire c'est que je te parle un peu de ça pour t'amener à quelque chose d'important euh, c'est qu'il y a des petits règlements là, pour que tu puisses être à la bourse tu sais, si tu portes ton restaurant à dog euh, tu vas être à la bourse de New York mais il y a certains règlements qu'il faut que que tu puisses qu'il faut que tu suives pour euh, pour pouvoir mettre ta compagnie à la bourse de New York donc euh, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de restaurants à dog qui sont à la bourse de New York mais il y a des restaurants burger comme McDonald's, puis Wendy's, très fort, très fort, très fort. Donc, si tu ton restaurant de dog, c'est toujours possible d'être à la bourse de New York. McDonald's, Wendy's sont là parce que c'est fort. Indica. Je suis en train de me mélanger avec la compagnie Indiva. Je te dis, ça m'a rentré dans la tête, cette compagnie-là, Indiva. Hein, une compagnie qui est à là je suis en train de virer fou avec ça. Donc, le Daily Special, le spécial du jour d'Aurora, 17,80. Euh, qualité exceptionnelle pour le prix. Qualité exceptionnelle pour le prix, vraiment. Vraiment. <coughs> puis, ce que je veux vous dire pour Aurora, c'est qu'ils sont à sous à la bourse de Toronto. Et puis, la bourse de New York, euh, ils sont en bas d'un dollar. C'est de, hein? de l'argent américain. Donc, euh, 73 sous américains à la bourse de New York. Si tu en bas de 1$ à la bourse de New York, il te débarquent. Faut que, si tu en bas d'un dollar, je pense pour 30 jours, il te débarque. Fait que là, les autres ne veulent pas être en haut de 1$ pendant 30 jours. Et ils vont faire une petite passe-passe. Ce qui va arriver, là. C'est que, toi, mettons que tu as mis, là je, là, je vais vraiment faire un chiffre rond, OK? Euh, si, mettons que tu as mis 1200$ à 1$, OK? L'action est 1$ 3 sous, là, OK? Là, t'as 1200 actions à 1$, OK? ben là, ça va se faire bientôt, là, je ne sais pas, là, peut-être dans une semaine, deux semaines, un mois, je ne sais pas, là. Ben, ils vont diviser, Ok, je vais te lire le texte, c'est un peu plate à lire le texte, je vais essayer de te, compter ça dans mes mots, là, ça va être plus le fun, hein, plus intéressant, hein. Je pense pas que ça te tente de lire la presse. pourquoi? Je lis, moi, la presse! Ok, lis là, -la, la presse, man, j'allie un petit peu, ok, on se calme, on se calme. Pas sur le dire, pas sur le dire. Euh, le conseil d'Aurora approuve un regroupement d'actions à raison de 12 points. Tout Toi, 1200 actions à une pièce. Mais là, elle ne va, vaudra plus une pièce. Parce que là, ils veulent pas être en bas d'une pièce à New York. Ils sont 73 cents. Là, New York, ils vont l'enlever de là. Puis là, tous les Américains, ils verront plus ça. Là. Puis là, Aurora, ils, ils veulent que tout le monde achète des actions, tu me suis tu? Ils veulent que le monde se batte pour avoir de la brique. Ils veulent, ils veulent ils veulent, que... tu hey, Moi aussi, j'en veux du Aurora. Hey, C'est une compagnie de potes. Ils vont avoir de l'argent. Moi aussi, j'en veux. Que si, si le monde se batte pour avoir la compagnie, ben, la compagnie va monter elle va prendre de la valeur. T'sais. Me comprends-tu? là, 12 pour 1. Ça veut dire que ton action qui coûte 1$, ben, elle va valoir 12$. X 12. Mais de l'autre bord, toi, tu ne seras pas X 12$. Euh, si as 1200 pièces, ça sera pas x12, ils vont diviser en 12. Mais ça va faire la même affaire. À la place de faire 1200 actions à 1$, mais tu vas avoir 100 actions à 12 pièces. 100 x 12, 1200. Puis là, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Le 12 va devenir 11, 10, 9, 8, 7, 6, ça va dégringoler le gros. Ouh, ça, man. Prédiction. Prédiction. Prédiction. Mais n'oublie pas de faire tes devoirs. Là. Moi, je suis « we man ». C'est « entertainment ». Écoute pas mes, mes, ce que je te dis. Là. Tu comprends-tu? Fais ce que tu as à faire. Là. Toi, si tu penses qu'Aurora, euh, c'est la bonne affaire, fais ce que tu as à faire. Mais ce que je veux te dire dans cette vidéo-là, c'est qu'Aurora, qui font le Daily Special, En ce moment, euh, ça, s'est emballé euh, au mois de janvier, le 23 janvier. <coughs> Pinane, ça goûte vraiment, là, euh, sapin, boisé. Qualité est vraiment très bien, vraiment très bien. La ronde, tu me connais. Toujours en train de chialer. Toujours un peu difficile, mais... Il n'y a pas de cario C'est correct. On est correct. J'aurais aimé ça, peut-être. J'aurais peut-être dû... Euh, Je savais pas qu'il y avait juste deux. J'aurais peut-être dû acheter un LA Confidential et un MK Ultra pour savoir le, vraiment lequel est à l'intérieur. Parce que... Il me semble que le LA Confidential, je l'avais mis un petit peu plus que ça. Donc, ce n'est pas encore fait le 12 pour 1. Mais quand vous allez voir Aurora euh, à 12 ne dites-vous pas qu'elle a monté de 1 à 12 euh, Elle est fait x12. Mais de l'autre côté, ça va faire diviser en 12 sur le nombre d'actions que vous avez. C'est comme si vous aviez 1200 briques chaque brique valait un dollar. Mais eux autres, ils ont décidé là, que... Non, c'est pas un bon exemple, ça. pas un bon exemple par OK. C'est comme si t'as... 1200 lingots d'or. puis là... En as, mettons que t'as 12 lingots d'or. T'en as 12. T'as 12 morceaux. Ils fondent... Ils font fondre, puis là, t'as juste un gros lingot d'or. T'en as 12. Ma soeur, t'en as 12 en 1. Tout simplement. À la place de valoir une pièce, ils valent 12 pièces. Tout, c'est encore liste, là. T'as ton lingot d'or pareil, là. T'as encore ton 1200 pièces. Mais à la place qu'il soit 1200 x 1, c'est 100 x 12. Pas compliqué. J'ai aimé ça de dire, c'est-tu le LA Confidential, le MQ-Ultra? Moi, je suis sûr que c'est le MQ-Ultra. Euh... Je que je l'avais aimé, le LA Confidential, plus qu'en ce moment. En ce moment, je le trouve correct. Je sais pas. En tout cas, si tu veux acheter un cannabis qui n'est pas dispendieux, puis tu veux l'acheter pour, pour te geler, puis ce que tu recherches, tu t'en fous de la ronde. Mais le Daily Special, à deux occasions. Dans le Indica, dans le Sativa, les deux fois, très bien la qualité. Vraiment surpris, j'ai rien à dire pour la qualité. Donc, euh, à cause du prix, euh, 9 sur 10, je peux pas... Euh, peux pas c'est le meilleur des produits euh, en bas de 20 dollars exo est très bien exo est très très très bien mais ici là euh, sont quand même là, 2 dollars et 30 sous de moins là, que 20 dollars c'est quand même euh, c'est un gros 10% de moins là. Ils pourraient mettre ça 20 dollars puis il euh, n'y aurait pas à être gêné Mais Daily Special, ils portent très bien leur nom. Spécial du jour. En tout cas, j'ai vraiment hâte s'ils vont avoir un, un Daily Special hybride. Il euh, y en a-tu des, des compagnies qui ont des mélanges hybrides J'ai n'ai pas, pas trop remarqué. Hein? Alright, les boys! Donc, Aurora divise leurs actions, euh, euh, vont multiplier leurs actions x 12. Le prix, le prix. Et puis, ils vont diviser en 12 les actions en circulation. Euh, ils ont coupé aussi 500 employés hein, au début euh, du mois. Attendez une seconde. En février. Hein? Désolé, désolé, désolé. Faut, faut Il fasse de, faut, faut qu'ils sorte place euh, C'est les ventes. On passe augmenter euh, aussi rapidement qu'ils qu pensaient. pas assez de succursales. Euh, le le, le H est arrivé à la avec euh, EXO. Donc, euh, je ne sais pas si Aurora vont avoir leur H. Je ne sais pas si dans leur contrat avec la ils ont de la place, ces tablettes, euh, pour du H. 500 employés, c'était en février. Alright. Donc, on sait un peu là, ce qui se passe avec euh, Aurora. Leur Daily Special est très, très bien. J'ai rien à dire. Et puis, ils vont diviser en 12 leur nombre d'actions en circulation. Hey, je veux vous dire combien ils ont d'actions en circulation. Ils n'ont plus que 1 milliard. Donc, 1 milliard fois 1 dollar. Mais la compagnie vaut 1 milliard. Et voilà 1 milliard 313 millions 494 ,000 actions donc ils vont diviser 112 il y en aura plus un milliard calculatrice 1 milliard 313 millions 494. ,000 1000 divisé en 12. J'espère que ça va donner un chiffron. Même pas, man. Donc, quand ça va se faire, là, ça va se faire, je ne sais pas quand, si tu le 1er mai, je ne sais pas c'est quand. Bien, il va y avoir. Il n'y aura plus un milliard. Là. Il va y avoir 109 457 833 actions point .33. Je sais pas si qui, qui va être pogné avec le point .33 là. Mais 109 millions 457 833 actions. Puis là ça ça sera pas fois 1 dollar et 3 sous. Ça va être fois 12 dollars. Et 12 x 3 36. mettons ça sera aujourd'hui, mais ça serait 1 dollar et 3 x 12, donc 12 et 36. Tu me suis? That's it, that's it, c'est là, c'est ça, c'est là que je voulais t'amener, c'est là que je voulais t'amener, tu me suis? That's it, that's it, c'est que les briques, ils vont en avoir autant, parce que si t'enlèves des briques, la, la bâtisse va tomber, c'est que les briques, ils vont être comme, ça va être des briques de 12, tu me suis? Tu, tu sais, vas on dire, gars, moi j'ai, à la place de dire, j'ai 12 briques, mais là tu vas dire, j'ai une grosse brique, qui vaut 12$, en place de 1$ et 3$, elle vaut 12$ et 36$, tu me suis? ça va être laid là, les briques, à... c'est comme si tu mettais 12 briques, puis après ça tu mettrais du, du béton, là, du ciment hein? à la place de mettre du ciment entre chaque brique, tu as, as du ciment juste en entour de 12 briques c'est juste pour l'image, c'est pour te dire comment faire une maison, Pas mal le pantot va faire ça mais je euh, sais pas qu'est-ce qui va arriver avec ça. Beldower, quand ça va être à 12$, je vais te le dire, euh, fois 12. Et pourquoi qu'ils font ça? Pour pouvoir rester à la bourse de New York. Parce que si tu es en bas d'une pièce à la bourse de New York pendant 30 jours consécutifs, je ne pas me tromper, euh, ben là ils débarquent. Il y a un milliard d'actions même. 1 milliard 300 000 actions. 1 milliard d'actions, man. Débile. 1 milliard. 1 milliard, c'est 1 000 millions. 10 000 12, têtes, hein, man. Ben trop d'actions, ça, man. 1 milliard, man. Combien de milliards sur la terre, ,000, ,000 ,000? ça a terre? 7 milliards, 8 milliards? Je ne me trompe pas. on ne me faire ramasser des comments. Hey, j'ai dit quoi? J'ai dit 7.8. 7.59. Ok, je suis en plein dedans, bro. 7.5. OK? 7.6. Euh, imagine 1 milliard d'actions, on est 7 milliards. Okay, C'est comme si, si une personne sur 7, sa terre, avait une brique. Tabarnak, man. La terre est propriétaire de Aurora. Non, il n'y a pas une personne sur cette qui est actionnaire. Il y en a qui ont plus qu'une brique. Ok, je pense que la vidéo, on en a assez faite. Je pense que je suis en train de te perdre. Bien raide, le gros. Bien raide. Alright. Je te laisse là-dessus. Et puis, euh, j'espère que tu as aimé la vidéo. Donne un pouce. Abonne-toi à YouTube. Active la cloche. Ça, ça va t'avertir quand je sors une nouvelle vidéo. Ben, je n'en sors pas tout le temps une à chaque jour. Puis, quand ça sort une fois ou deux jours, trois jours, pow, tu l'apprends, gros. Pow, tu le sais tout de suite. Euh, Instagram, va pas m'écrire en privé la réponse du sondage dans ma story, man. Clique sa, sa réponse. Clique sa réponse, le gros. Alright. On se teste là-dessus. On va se revoir très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Hey, j'oubliais. Euh, tous ceux qui ont un t-shirt de Winman, euh, que ce soit J'attends le facteur ou Quoi Tu as mis du tabac dans ton joint Des calices. Euh, si vous voulez m'envoyer une petite vidéo de vous avec le t-shirt sans qu'on voit votre visage, de dos, soit que vous soyez en file d'attente euh, pour aller à l'épicerie, soit que vous fassiez quelque chose. Pareil comme euh, mon ami Yannick là qui fait au début du vidéo à la plage hein, qui a été euh, en voyage ça serait super le fun euh, de cette façon là là euh, je mettrai votre vidéo sur YouTube là, euh, pour quelques vidéos et puis comme ça euh, c'est toujours le fun puis agréable de voir où est-ce que mon t-shirt est rendu puis le monde aime ça. le monde aime ça voir ça c'est juste ça que je le faire ciao à la prochaine